J'ai passé une journée euh, sympa avec une de mes collègues de travail qui habite donc à Chamonix et puis voilà, elle m'a proposé euh, de venir voir euh, la compète et puis ça faisait un moment que j'étais pas revenu à Chamonix pour la voir donc, euh, donc je suis venue avec plaisir. C'est vraiment super d'assister à ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, puis en plus bah, Chamonix c'est quand même une belle ville, il fait super beau, il y a les belles montagnes aux alentours du coup c'est oh, cool, c'est une bonne journée. Ben Chamonix c'est un moment très important, c'est vraiment une compétition spéciale pour les athlètes et pour le monde de l'escalade en général parce que c'est vrai qu'on est en plein air au pied de Mont Blanc mais quand même en ville et comme la dimension urbaine du sport devient de plus en plus importante aujourd'hui il ne faut pas oublier qu'à Tokyo on sera dans, pour la première fois dans euh, un endroit qui s'appellera Urban Cluster, je pense que Chamonix c'est vraiment la meilleure expression de tout ça. Et Chamonix, maintenant on va passer en mode machine, allez, s'il vous plaît Et on y va, on va l'encourager parce que s'il y en a une qui peut sortir la voie... Allez, c'est parti là pour... La section la plus acrobatique. Allez Yania, y a idée Ça fait euh, plus de 20 ans euh, qu'on vient à Chamonix et qu'on fait des épreuves de Coupe du Monde. C'est toujours un, un vrai plaisir et d'autant plus cette année avec euh, beaucoup plus de compétiteurs qu'avant. Euh, on a quand même 110 garçons qui étaient là. Euh, les, en vitesse, on avait des chiffres très élevés de gens présents en vitesse. C'était très très intéressant et euh, cerise sur le gâteau, un temps magnifique. Je trouve que c'est super impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Hier également j'ai regardé le, la vitesse, l'explosivité qu'ils ont, c'est arriver à monter un, un peu plus de 5 secondes en haut du mur, c'est vraiment impressionnant. Ah bah c'est de les voir là, dans des voies, dans des niveaux que, que nous on n'oserait même pas imaginer. On est conscient de la difficulté et de les voir jusqu'à la fin, tout donner, on vivre avec eux. Et les finales c'est vraiment des grands moments. Quoi. Il est incroyable, François. Ah, super bien, super précis sur ses crochets de Et lui aussi s'éclate. Sur la compète de Chamonix, là, moi, ce que je, que je retiens, c'est, euh, ces 60 bénévoles là qui sont, qui sont, là à la buvette, qui sont là-bas pour assurer. Euh, et donc du coup, c'est vraiment la, la fête du club. On essaye de, de conserver, on va dire, notre, notre, leadership en fait sur les organisations de Coupe du Monde parce qu'on estime que, que bah, c'est la plus belle. Parce qu'elle est pas en confiance à la elle peut arriver au sommet. Bon, la musique, Kim Yaïn, les applaudissements, la place du Mont Blanc, Waddes.